Eh, hey, t'as fait tes devoirs? Et toi, t'as corrigé deux tests? Eh, hey, je n'ai pas que toi comme élève, tu sais. Et moi, je n'ai pas que toi comme prof.